Je m'appelle Julie Sobral et je suis agent commercial pour le groupe SIM sur l'agence du Toulouse. La fibre commerciale a toujours fait partie de moi et une personne de mon entourage m'a permis d'avoir accès à ce beau métier. <métire> A aucun moment je n'ai ressenti de remarques sexistes, une femme au même titre qu'un homme a toute sa place dans l'immobilier. On a souvent une approche différente et un bon ressenti du besoin des clients. Comme dans tout métier, c'est l'individu et l'implication qui font la différence. Arriver à concilier ma vie professionnelle et familiale, qui sont toutes les deux bien remplies.